Les véhicules électriques abandonnent progressivement les voitures à essence traditionnelles de la vieille école. Les crossovers aussi, avec des arrivées récentes comme la Ford Mustang Mach-E et la Volkswagen ID4, renforcent encore le marché en plein essor. Mais n'oubliez pas les hybrides. Le combo essence et batterie a encore beaucoup de mérite, en particulier avec des options solides de constructeurs automobiles comme Kia. Le Sorento hybride a donc beaucoup de sens pour un large segment d'acheteurs. C'est tout ce que nous aimons dans le Sorento traditionnel lauréat d'un Automoto Maroc Star Avar maintenant avec les piles incluses. Le Sorento hybride est élégant, confortable et est livré avec une troisième rangée standard, sans oublier qu'il a un prix de départ très raisonnable, de seulement 35 345 dollars. Les cotes d'un véhicule ne sont relatives qu'à son propre segment et non au marché des véhicules neufs dans son ensemble. Le Kia Sorento est un SUV élégant sous toutes ses formes. Et l'hybride n'est pas différent. Le carénage avant audacieux combine des phares à triple faisceau avec une calandre effilée tigernose, tandis qu'un grand évent noir à la base du pare-choc, cache des phares antibrouillard à 4 LED. Et la fausse plaque de protection ne protège pas réellement le dessous, mais sa finition argentée brillante a l'air soignée. Les seules caractéristiques qui distinguent clairement le Sorento hybride du modèle à essence sont les évents retournés à chaque coin du pare-choc. La peinture runaway d'une option de 445 est un beau choix à associer, à cet extérieur audacieux, mais les petits trous de 17 pouces, selon les normes d'aujourd'hui, ne donnent pas à l'hybride une position aussi bonne que le Sorrento à essence sur 20 ou chaussures de 21 pouces. Ces petits trous ont un but, l'efficacité. Et Kia enveloppe ses jantes dans des pneus en caoutchouc à faible résistance pour enfoncer davantage le clou. L'intérieur de l'hybride ressemble à n'importe quel autre Sorento, avec le même aménagement de cabine simple mais cohérent. Du faux cuir noir recouvre les sièges, du plastique souple recouvre le tableau de bord et les panneaux de porte, et des accents d'aluminium brillant parsèment le pourtour de la climatisation et la console centrale. Sur le tableau de bord côté passager, cette garniture argentée a un design géométrique qui lui donne un aspect plus haut de gamme. Mais contrairement au Sorrento à essence, qui a un levier de vitesse normal, le modèle hybride opte pour un cadran rotatif qui semble moins premium. Genesis utilise une conception rotative similaire, mais ce cadran a un poids et un poids important. En main, le levier de vitesse du Sorento semble beaucoup moins cher en comparaison. Le Kia Sorento hybride est à l'aise en ville, calme sur l'autoroute et silencieux vraiment silencieux. La suspension bien élevée absorbe même les coups les plus agressifs. L'insonorisation est également sublime. Avec pratiquement aucun bruit extérieur qui pénètre dans l'habitacle. Le Kia Sorento hybride est-il un bon SUV Oui, le Kia Sorento est un bon SUV hybride. Il renvoie près de 70 km pour gallon en ville et roule toujours avec enthousiasme grâce à une accélération énergique et à des virages contrôlés. Et pour cette année modèle, qui a fait monter les enchères en matière d'efficacité avec un nouveau modèle hybride et rechargeable. Une qualité intérieure haut de gamme. Une conduite confortable et des fonctionnalités intuitives font de la cabine un endroit agréable pour passer du temps. Il y a 6 places assises sur 3 rangées et plus d'espace de chargement total que presque tous les autres VUS hybrides rivaux. Il a également été finaliste pour notre prix 2022 du meilleur VUS hybride ou électrique pour les familles en raison de sa solide combinaison d'espace de chargement et de passagers de cotes de sécurité et de fiabilité, de critiques positives de journalistes automobiles et de fonctionnalités familiales disponibles. Cependant, le Sorento a une direction légère et engourdie, une troisième rangée un peu à l'étroit et pas beaucoup d'espace pour les choses derrière ses sièges arrière. Il a également un score de sécurité inférieur à la moyenne pour la classe. Les fauteuils en cuir ne sont pas une option sur le Sorento hybride, mais les trônes avant en simili-cuir sont presque aussi agréables que les vrais. Ils offrent un soutien et un soutien du dos suffisant avec un réglage électrique du côté conducteur et un chauffage pour les deux. Et la banquette de deuxième rangée est également un endroit agréable, avec beaucoup d'espace pour la tête et les jambes. La troisième rangée est une autre histoire. L'accès au coin salon le plus à l'arrière n'est pas le problème. Un seul bouton à la base de la deuxième rangée projette le banc vers l'avant, donnant aux adultes de taille moyenne suffisamment d'espace pour se faufiler. Mais une fois assis, le plancher surélevé rend la position assise inconfortable et l'absence d'une troisième rangée. Les vents de climatisation signifient qu'il peut faire chaud là-bas. Et avec cette troisième rangée en position verticale, l'espace de chargement est un problème. Le Sorento a une moyenne de 12,6 pieds cubes derrière la dernière rangée. Bien sûr, aucun des principaux concurrents du Sorento n'offre même une troisième rangée. Et si vous avez vraiment besoin d'espace il y a toujours le très apprécié Kia Telluride. Pour ce qu'il est, le Kia Sorento de taille moyenne est plus que suffisant pour transporter une famille, et peut-être, quelques-uns des enfants du voisin, en ville. Le Sorento hybride est bien équipé dès le saut. Même le modèle de base s dispose d'une interface à écran tactile de 10,3 pouces, d'un tableau de bord partiellement numérique avec un écran de productivité de 4,2 pouces, de 8 ports USB et d'une radio par satellite. L'ex ajoute un chargeur de téléphone sans fil, et c'est à peu près tout. Et encore, même sur le modèle X, Kia ne propose pas Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Les deux connexions sont câblées. Mais l'interface d'infodivertissement UVO de Kia et l'écran tactile de 10,3 pouces sont un plaisir à utiliser, comme d'habitude. Les graphismes sont nets et nets, et chaque option s'affiche parfaitement sur l'écran d'accueil. Il y a aussi des fonctionnalités amusantes intégrées à l'écran tactile, comme l'affichage de la radio Tube et Sunoff Nature. Vous pourriez être sur la plage ou dans la forêt avec le clic d'une icône. Transmission, automatique à 6 rapports. Une puissance saine de 227 chevaux et un couple de 258 livres au pied proviennent de la configuration hybride turbocompressée de 1,6 litres. Ce n'est pas vraiment époustouflant pour un SUV à 3 rangées, mais encore une fois, S'attendre à une vitesse impressionnante en ligne droite de votre Sorento hybride est tout simplement idiot. Ce groupe motopropulseur est parfaitement courageux en ville, avec juste assez de couples pour facilement dépasser et attaquer les autoroutes. Il n'y a pas de mode EV dédié, cependant cette fonctionnalité est réservée aux plugins. Contrairement au Sorento A Essence, qui est beaucoup plus agréable à conduire, l'hybride ressemble plus à un appareil électroménager. Il roule plus doucement que le modèle standard donc ils ne gère pas aussi bien les virages. En fait, les virages sont assez pauvres. Le roulis est important, les pneus sont trop spongieux et les virages sont vagues. La direction est toujours aussi légère ici que dans le modèle à essence, ce qui facilite la maniabilité dans les stationnements étroits, au moins, mais elle manque de rétroaction autrement. Comme pour la technologie, qui a offre une abondance de fonctions de sécurité active prêtes à l'emploi. Le modèle S est livré avec un freinage d'urgence automatique avec détection des piétons, une surveillance des angles morts, une alerte de circulation transversale arrière et une assistance au maintien de voie avec centrage de voie. Le modèle X se contente de toutes ces mêmes caractéristiques ainsi que du régulateur de vitesse adaptatif basé sur la navigation. Kia possède l'une des meilleures suites de sécurité pratique de niveau 2 sur le marché. Une simple pression sur le bouton du régulateur de vitesse adaptatif avec l'option de centrage de voie active, et le Sorento, hybride roule en toute confiance avec une interférence minimale du conducteur. Le véhicule applique les entrées de freinage et d'accélération en douceur et automatiquement, tandis que la technologie de centrage de voie fournit des entrées de direction subtiles pour maintenir le Sorento centré dans la voie. En ce qui concerne les tests de collision, le Sorento remporte les honneurs top safety pick. De l'IE et une cote de sécurité 4 étoiles de la NHTSA. Des dispositifs de sécurité. Fonction standard d'assistance à la conduite, avertissement de collision avant. Freinage d'urgence automatique vers l'avant. Détection des piétons. Surveillance de l'attention du conducteur. Avertissement de sortie de voie. Aide au maintien de voie. Assistant de suivi de voie. Surveillance des angles, mort. Alerte de circulation transversale arrière capteur de stationnement arrière, aide à la sortie sécurisée, reconnaissance de limite de vitesse, frein de stationnement électronique, phare de route automatique, caméra de vision arrière, rappel de siège arrière, fonction d'assistance à la conduite disponible, régulateur de vitesse adaptatif, capteur de stationnement avant, détection de cycliste, aide au virage en intersection, aide à la conduite sur autoroute. Système de caméra de stationnement panoramique. Caméra d'angle mort. Freinage d'urgence automatique en marche arrière parmi tous les VUS intermédiaires à troisième rangée. Le Kia Sorento hybride est le plus efficace du groupe. Son 4 cylindres à faible consommation de carburant renvoie 70 km par gallon en ville, 60 sur autoroute et 65 km combinés. Seul le Hyundai Santa Fe hybride à deux rangées se rapproche avec 65 combinés. Et à part le Sorrento et le Santa Fe, il n'y a pas d'autres hybrides traditionnels dans cet espace de SUV de taille moyenne. Le Jeep Grand Cherokee 4XE est la seule autre alternative partiellement alimentée par batterie, mais comme il se branche, le Jeep ne concurrence pas directement ce Sorrento hybride. Le Sorento hybride S de base commence à 35 345 avec les frais de destination de 1255 inclus tandis que l'ex-testé ici commence à 37 345 dollars. Certes, le Sorento hybride n'est pas l'option la plus abordable de la catégorie, presque toutes les options non hybrides demandent moins pour démarrer, et même le Santa Fe hybride est moins cher. Mais Kia offre pratiquement tout de séries. Si vous voulez de la peinture Snow White Pearl ou de Runway Red Illustré ici, ils vous coûteront 445 dollars chacun. La transmission intégrale est une autre option de 2300$ et le toit ouvrant panoramique est de 1300$ de plus. Mais c'est tout en ce qui concerne les options. Ce testeur saute ses deux derniers ajouts, ce qui porte le prix demandé final à 37820$ avec la peinture rouge et les tapis de sol en moquette, 210$, ajouté. Le Sorento hybride est difficile à battre à ce prix, surtout avec cet équipement de série. Le grand écran tactile. La troisième rangée de série et les fonctions de sécurité active avancées ne vous coûteront rien de plus. Et si l'efficacité est votre objectif, vous ne trouverez rien de mieux dans cette classe, sans prise. Le Kia Sorento hybride doit-il être branché Non, le Sorento hybride traditionnel n'a pas besoin d'être branché. Le moteur à essence de 1,6 litre est aidé par une petite batterie qui améliore l'efficacité et le couple. Il existe cependant un modèle hybride et rechargeable Sorento qui doit être branché. Combien de milles par gallon le Kia Sorento hybride obtient-il Le Sorento hybride atteint une cote d'économie de carburant de 70 km par gallon en ville, 60 sur autoroute et 64 combinés. C'est le VUS le plus efficace de sa catégorie respective. Le Kia Sorento hybride est-il disponible en traction intégrale Oui. Le Kia Sorento est disponible en configuration à traction avant et à traction intégrale. L'ajout de la transmission intégrale sur le modèle de base S est une option de 1800 et son ajout sur la version est excès de 2300 avec l'inclusion de nouvelles roues de 19 pouces. Programme de garantie Kia Le programme de garantie Kia saura assurément vous offrir un confort lors de vos déplacements quotidiens, car c'est l'un des meilleurs de l'industrie automobile. Que pouvez-vous attendre de la garantie par choc à par choc de Kia En savoir plus ci-dessous, garantie limitée de 10 ans ou 160 000 km sur le groupe, motopropulseur Kia. Garantie de base limitée de 5 ans ou 5 000 km. Garantie anti-perforation limitée de 5 ans ou 160 000 km. Plan d'assistance routière de 5 ans ou 5 000 km. Avantages de la garantie Kia. Avec une garantie Kia. Vous n'aurez jamais à vous soucier d'être bloqué lorsque vous vous aventurez dans santé. Avec plus de 17 000 fournisseurs d'assistance routière, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, votre garantie KIA peut vous aider, peu importe où vous voyagez. Comment l'assistance routière KIA peut-elle vous aider Le plan de service d'assistance routière 24 heures sur 24 peut vous aider, peu importe si vous êtes à court d'essence, si votre batterie est à plat. Si votre moteur surchauffe ou si vous avez une crevaison. Mais que se passe-t-il si, vous rencontrez un problème couvert et que vous êtes loin de la maison Pas de souci. Si votre véhicule a besoin de plus de 24 heures pour être réparé et que vous vous trouvez à plus de 240 km de chez vous, votre garantie Kia peut couvrir l'hébergement, les frais de location de voiture ou les repas. Kia fournira un remboursement raisonnable pour la gêne occasionnée. Une garantie Kia, est-elle transférable si vous envisagez de vendre votre véhicule, une garantie qui a est-elle transférable Cette couverture restante peut être transférée au nouveau propriétaire. Les garanties suivantes sont transférables. Garantie de base limitée. Garantie anti-perforation limitée. Plan d'assistance route, les véhicules.